Chers concitoyennes, chers concitoyens, dans le cadre de la solidarité nord-sud, il nous faut trouver des solutions innovantes, concrètes et positives entre partenaires publics et privés afin que les pays du sud puissent s'adapter au changement climatique et engager des réformes qui leur permettent de s'alléger du fardeau de la dette. Stop Ça, c'est la version originale, officielle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 afin que les pays du Sud puissent s'adapter au changement climatique. Et engager des réformes qui leur permettent de s'alléger du fardeau de la dette. Chaque trimestre, pour vous, dans Altermonde, on décrypte la neuve langue de la scène internationale. Après le Sud, les solutions, le partenariat, l'adaptation et la dette. Ce seront les migrants et la crise. Alors, à bientôt, à bientôt.